Wesh ouais, wesh ouais, les amis, alors on fait cette vidéo parce qu'il y a un nouveau cas de censure scandaleuse à la télé. Alors là c'est LCI qui a retiré de son replay et de sa chaîne YouTube une émission qui a déplu aux équipes de Macron et de Le Pen. Alors euh, Le Pen et Macron ils ont engueulé LCI sûrement comme pas possible parce qu'ils se font maltraiter à la télévision. Elle est super forte, on parle quand même d'un pa parti qui a organisé une fraude fiscale à grande échelle avec des sociétés écrans qui vendent des kits de campagne qui sont remboursés avec l'argent public. Donc c'est une escroquerie assistant à grande parlementaire. échelle. parlementaire. qui a été organisé on a les mails, ah, etc. Bon etc. Bon, etc. Ouais. Bah franchement, moi j'ai regardé tout le meeting hier soir, je l'ai regardé sur YouTube pour être précis, mais je me suis endormi. Il n'a strictement rien annoncé d'intéressant. C'est terrible pour lui. Alors, pour Macron, c'est normal qu'il n'ait pas l'habitude. Comme il est pote avec tous les patrons de presse, avec Bolloré, Drahi, euh, Pierre Berger, Xavier Niel, d'habitude, il a une couverture médiatique toute douce. On lui met des belles unes, on le cajole, on le cajole bien. Et là, dans cette émission, il y a quatre professionnels de la communication politique qui démontent, mais qui démontent, sa campagne c'est méga drôle et les mecs sont sévères hein, parce qu'ils ont l'habitude de vendre des produits leur métier c'est de construire une communication politique comme on vend un yaourt et là ils trouvent que le yaourt macron la manière dont on a construit la com politique de la campagne de macron c'est un yaourt qui sonne creux que c'est trop vide, que c'est faux que ça marche pas c'est à dire que c'est vraiment du, du marketing politique chacun va arriver de très bas étage pardon de très bas étage il prend il prend un petit peu de chacun mais au fond ça donne quoi Ça donne rien C'est pas un produit On parlait de marketing polymer Alors évidemment Il va en avoir des problèmes à la série C'est pire, il y a le meeting de Marseille, vous verrez comme il traite ce scandale. Apparemment, tous les médias ont repris qu'il y avait 6000 personnes, alors que la salle elle peut en contenir que 3000. En plus elle était à moitié vide et les gens se faisaient chier, il y a tout ça dans l'émission. Vous partez déjà Ah Oui, je suis très ennuyeux, Pourquoi Bah vous lisez ça, il tourne les pages. Moi, je voudrais une visée pour le pays quand même. Je pense qu'il ne va pas assez au fond des choses. C'est trop superficiel pour moi. Bah, il reste dans la banalité quand même, je trouve. Beaucoup de thèmes, mais pas assez d'idées concrètes. Assez de fonds, et de, de, de programmes, et nous, du coup, on veut ça un ça nous intéresse. véritable changement. On ne veut pas que des belles promesses comme tous les autres candidats ont déjà fait, en fait. Ouais. C'est du vide. C'est du vent, quoi, ce qu'il dit. Il y a. Oui, voilà, dépend de son programme, je sais pas, mais là, c'est que des, des trucs qui jouent sur les émotions, etc. Enfin, je t'en passe à d'un président, quoi. Et il y a encore un autre truc. Il parle d'une affaire, d'une écharpe de, du PSG. Et c'est scandaleux ce qu'ont fait les équipes de Macron. C'est de la condescendance et de la communication d'enfoirés, mais vraiment, je pèse mes mots. Hein. Euh, parce qu'apparemment, le, le porte-parole de Macron, d'ailleurs, un mec qui est encore investi socialiste dans les Alpes-Maritimes, le porte-parole de Macron, il chauffe la salle avant avec une écharpe du PSG. Comme il est à Marseille, il y a une partie du public qui le siffle. Et puis à la fin, le mec retire son écharpe et dit euh, ici on est à Marseille, on supporte l'OM boue le PSG et il balance l'écharpe pendant ce temps, en loge Macron il se marre de voir les gueux, les beaufs euh, s'esclaffer devant une vieille merde d'écharpe, il, il leur agite un chiffon et il, et il se marre et Macron il se marre en loge et du coup il arrive, il revient il refait le coup de l'écharpe en disant boue, hué, hué, bas peuple amusez-vous, je vous divertis donc voilà, avec cette vidéo vous allez bien, déjà vous allez bien vous marrer parce qu'il y a plein de punchlines et vous allez comprendre comment la communication politique Politique, ça peut être condescendant, creux et absolument dégueulasse. Donc il faut absolument voir cette vidéo juste pour montrer qu'à LCI que ça se fait pas de censurer. Et d'ailleurs, si on peut glisser un petit mot à LCI et aux équipes de Macron, censurer des trucs à l'âge d'internet, c'est la dernière des dernières des conneries. Parce que de toute façon, qui regarde LCI à 8h du mat' Ni toi, ni moi, personne. Et là, comme ils l'ont censuré, bah, j'espère que le plus de monde possible va l'avoir. Bah cette vidéo, ça leur met bien le somme et ça dévoile la vérité de ces deux candidatures pourries. Moi, bon, à bientôt les amis, et vive les anti qui peuvent Merci. Ciao